Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des variables super globales de PHP. Alors, ce sont des variables qui sont toujours disponibles, donc euh, aucune action n'est requise. On peut les utiliser euh, directement. Alors là, euh, bah, par exemple, il y a une, une variable qui s'appelle $_SERVER, donc qui contient des informations à propos du serveur et à propos du client, euh, donc euh, lorsqu'on consulte une page, une page web. Euh, servi par un serveur http. underscore euh, files, ça contient par exemple des informations quand on est en train de faire un upload, quand on cherche à, donc à téléverser un, un fichier sur un serveur. On a underscore get et $post. Donc ça ça contient les, les paramètres qu'on va passer à un script quand on utilise soit la méthode get, soit la méthode post underscore c'est quand on utilise des cookies, donc les infos qui sont stockées côté navigateur, et underscore session, donc ces infos qui sont stockées dans des sessions de travail donc côté serveur. Alors il y a d'autres variables super globales, hein, sont documentées voilà, dans la doc officielle. Euh, alors celles-là sont toutes des tableaux associatifs, donc à chaque fois on va mettre le nom de la variable super globale, par exemple serveur on va mettre le nom d'une clé. Ici, serveur underscore name, hein, donc euh, entre cotes, simple, et on va obtenir le nom du serveur. Donc par exemple, si je suis en local, bah, je vais obtenir localhost, et si je suis pas en local, bah, je vais obtenir le, le nom du serveur. Alors, on va regarder donc un petit exemple de, de page. Voilà, Là, j'ai une page donc, qui s'appelle superglobal.php, qui permet d'afficher différentes informations. Donc avec, mon, donc, là, serveur software, là, donc avec mon serveur software avec mon serveur Apache donc sous Windows euh, bah là j'obtiens 48 clés 48 informations dans mon, dans ma variable de leur serveur donc euh, le nom de l'hôte l'adresse locale donc euh, c'est l'adresse IPv6 euh, locale le port ici je suis sur le port 80 donc le port par défaut http 1.1 etc etc donc des infos sur le client par exemple donc là je suis en train de naviguer avec un, un comment dire avec un chrome euh, qui tourne sous euh, sous windows le script actuel c'est un superglobal.php qui a été obtenu en méthode get alors donc là si on regarde euh, voilà juste un petit détail sur le, le script php qui est ici hein, donc euh, 48 clés donc euh, comme c'est un tableau associatif on fait un count de, de serveurs puis après on affiche les différentes euh, valeurs Voilà, bon, on va faire quelque chose que je pense intéressant, c'est on va regarder la même page mais euh, en utilisant donc un, le serveur de, de développement euh, euh, PHP. Donc okay. hop, donc on fait démarrer sur euh, un autre port, ouais, j'ai pas besoin de copier, sur le port 8000, là, on le démarre. Attendez. Dé... Hop, je fais ça, voilà. Donc localhost sur 8000. Donc je fais hop donc là, deux points, je vais y arriver, 2 points mille voilà. Donc là j'obtiens donc la même page. Hein. Ici je me suis mis dans le dans le même euh, dans le même dossier. Hein. Donc la même page. Donc là on voit, vous voyez par exemple que le nombre de clés, le nombre d'informations quand j'utilise le serveur de développement. Euh, le serveur de développement PHP, là, en 8.0, j'ai eu 28 informations au lieu d'en avoir 48. Donc il y a certaines infos qui sont pas fournies. Par exemple, le serveur adresse, c'est quelque chose qui est non défini, alors qu'ici on avait euh, une adresse. Le, protocole, euh, le, le port, on était en 80, là on est en 8000. Le protocole, c'est le même, HTTP 1.1. Donc, euh, et ainsi de suite. Donc là, on a des infos qui sont qui sont vraiment dépendantes donc de, du serveur qui, est, qui exécute et euh, qui exécute cette, cette page là. Bah écoutez, euh, sur ce, bah, on a fini notre introduction euh, à propos des euh, variables super globales. Donc euh, je vous dis euh, merci pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.